Bonjour à tous, donc normalement il n'y avait pas de pause, donc euh, nous enchaînons. Je ne sais pas qui a fait ce programme décidément. Euh, donc euh, Christian Collin et Maën Juganaïklo, c'est bon Pardon. Euh, vont donc euh, nous parler de... Euh, de je, vais, je vais les laisser se présenter, hein, Donc vont nous parler de, de croisement entre problématiques type réseaux sociaux et problématiques documentaires type chaîne éditoriale. Donc Christian disait à peu près une, une grosse demi-heure de présentation et, et un petit quart d'heure de, de, de, de questions à la fin. Et donc c'est parti. Merci. Euh, donc effectivement je vais vous présenter ce qu'on a fait par rapport aux réseaux sociaux et, et scénarii. Hein, et donc l'intitulé de l'exposé c'est « Donner une dimension sociale à vos ressources scénariques ». Donc euh, moi je m'appelle Christian Collin, je suis responsable d'une cellule d'appui pédagogique à l'école des mines de Nantes et euh, Maën Gagné-Clou qui est juste à côté de moi, qui est le développeur et responsable technique de, de ce projet. Alors ne traînons pas trop quand même. Euh, donc mon, mon intervention va se diviser en plusieurs parties, euh, tout d'abord de mettre en place la problématique à laquelle on s'est intéressé qui tourne autour des réseaux sociaux et de, de l'apprentissage. Ensuite, j'aborderai quels sont les grands principes de ce que nous avons fait, ce qu'on a appelé PERFORM. Euh, à l'issue de, de ces grands principes, je pourrais rentrer un peu plus dans le détail sur quels sont les intérêts d'aller vers ce genre d'approche. Et puis, comment pourriez-vous vous en profiter euh, dans, dans vos usages Et je conclurai avant la classique, effectivement, séance questions-réponses. Alors. Euh, nous, la, la, le problème qu'on s'est posé, on s'est dit, euh, donc, les, les jeunes utilisent beaucoup les, les réseaux sociaux, euh, souvent pour des aspects personnels, ludiques, etc. Mais euh, est-ce qu'on peut exploiter les réseaux sociaux de façon pertinente dans leur apprentissage C'était ça notre, notre question. Alors, il y a des choses qui ont été faites avec les réseaux sociaux et, et la formation. Euh, par exemple, à l'Université de Lyon, ils ont recréé la notion de cours de récréation exemple, au niveau de l'université. C'est très, très intéressant, ceci étant... Ce n'est pas euh, un lien avec l'apprentissage même. Alors, on a des expériences par ailleurs hein, qui existent, bien sûr, des, des enseignants qui utilisent Twitter, Google+, euh, Facebook, où ils créent un espace d'échange avec euh, leurs apprenants euh, en parallèle de leur cours. Et donc, euh, pendant la session du, du cours, effectivement, euh, il y a un certain nombre d'échanges qui se produisent entre les étudiants et l'enseignant également. Euh, mais en dehors de, de la session, bah, après, il ne se passe plus grand-chose sur cet espace. Et euh, une des difficultés, à mon sens, c'est qu'on est à côté des supports euh, pédagogiques qui sont utilisés dans le cas présent. Et donc, si je veux faire un commentaire sur, je ne sais pas, une figure du, sur, du support pédagogique, je vais mettre sur Twitter, par exemple, « il y a un problème, page 35, ligne 3 » ou ce genre de choses, ce n'est pas forcément ce qui est le plus pratique. Alors, autre exemple, bien entendu, autour des réseaux sociaux, je pense que personne dans la salle, ici, n'en a pas entendu parler au moins une fois dans sa vie, c'est les MOOC. Euh, je ne vais pas détailler trop. Mais dans, dans les MOOC, effectivement, vous avez aussi des sessions, hein, une date de début, une date de fin, où il va se passer beaucoup de choses et beaucoup d'échanges entre les, les apprenants, euh, que ce soit euh, évidemment un c mais même les x euh, il y a aussi beaucoup d'échanges à base de réseaux sociaux. Euh, par contre, ça va demander un temps de préparation colossal, je dirais, pour je dirais, les, les, les auteurs euh, et qui peut être assez dissuasif. Alors... Donc nous, du coup, on s'est dit, est-ce qu'on euh, ne peut pas intégrer un réseau social au cœur des publications scénariques Et donc c'est cela que je vais vous présenter à présent. Alors, on pourrait présenter euh, PERFORM euh, de deux de façons différentes. Alors, bon, juste d'abord une petite précision, PERFORM, c'est un acronyme pour formation par les pairs, hein, hein, bien entendu. Alors, bien entendu, euh, les, les étudiants ont souvent des supports pédagogiques, euh, je dirais, sur une étagère euh, dans leur chambre ou ailleurs. Mais aujourd'hui, bien entendu, nous avons des appareils numériques, les ordinateurs, les smartphones, les tablettes. Et ce qu'on aimerait bien, c'est finalement, c'est retrouver tous ces supports papier qu'on a à traîner sur une étagère, les avoir en version numérique sur nos appareils, et que lorsque je change d'appareil, eh je retrouve le même environnement, effectivement. Et comme les jeunes sont très réseaux sociaux, eh l'idée, c'est donc d'injecter à l'intérieur de ces ressources un réseau social pour favoriser l'apprentissage. Et donc, on pourrait définir PERFORM de la façon suivante. Ce sont des ressources numériques euh, prévues, je dirais, par rapport à la mobilité, euh, que ce soit donc les smartphones, les tablettes ou, ou les, les ordi, avec un réseau social, et dans lequel on va intégrer des aspects ludiques, je reviendrai dessus après, euh, pour favoriser la motivation et la participation des étudiants. Donc, voilà une première façon de présenter PERFORM. Une deuxième façon de le présenter et la suivante, c'est de dire finalement, j'ai un outil de production basé sur Scénario. Donc, on va avoir un modèle et une extension. On pourra choisir l'un ou l'autre qui va permettre de, de se baser notamment sur Opal et de produire un Opal, je dirais, adapté avec le, le réseau social. Je vais avoir un lecteur euh, natif sur les différents appareils, que ce soit les smartphones, que ce soit les tablettes, dans les deux mondes Android et euh, iOS. Et puis également, je pourrais avoir un lecteur sur la version web. Enfin, j'ai vraiment une continuité entre les différents systèmes. Et puis à côté de, de, de ce lecteur, eh bien, je vais avoir le réseau social qui est dédié à l'apprentissage. Puisque là, on parle d'apprentissage, on ne parle pas, je dirais, des sorties euh, du soir ou ce genre de choses. Alors, quels sont les, les grands principes maintenant de, de Perform Premier principe, on va avoir un magasin en ligne où euh, on va pouvoir télécharger les ressources. Là, l'accès est centralisé. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que finalement, je n'ai pas besoin, moi, en tant qu'usager, de savoir à quel endroit sont stockées physiquement les ressources. Les URL, ça ne m'intéresse pas, parce que si je ne les connais pas, de toute façon, je ne sais pas y accéder. Donc là, depuis l'application, la, j'ai accès au magasin en ligne. Euh, et Ce qui va m'intéresser, c'est de, de faire un tri par thème, par établissement, et euh, de, de voir les ressources qui existent, et de pouvoir les télécharger. Et quand je vais euh, désigner une ressource, je vais avoir une fiche descriptive de, euh, de, de la ressource où je vais voir l'établissement, le nom de l'auteur, euh, la date à laquelle elle a été créée, la date de dernière mise à jour, le poids en, en termes de taille, notamment si je veux le télécharger, alors que je suis en 3G, si c'est trop lourd, ben je vais peut-être différer le téléchargement, et puis je vais effectivement pouvoir le, le télécharger. Deuxième grand principe, c'est la notion de contexte d'apprentissage. Et ça, je crois que c'est assez important. Euh, parce qu'on part sur l'idée qu'un message n'a de sens que s'il est rattaché à un contexte. Et, et très souvent, moi, ce qui m'ennuie, par exemple, dans Twitter, même si j'aime bien Twitter, c'est que je vois passer des fois des messages de, de mes amis que je ne comprends absolument pas, ils sont incompréhensibles. Et pourquoi Parce qu'ils répondent tout simplement à un message d'un de leurs amis, mais qui ne fait pas partie de mes amis. Donc je n'ai pas vu le, dé, le, le point de départ, et donc je ne comprends pas la discussion. Et donc l'idée, c'est... Euh, d'avoir un contexte alors dans le cas présent et eh bien ça va être les pages écran ou les pages euh, en fait scénarii tout simplement qui va constituer un contexte et également à l'intérieur d'une page on va voir ce qu'on appelle des objets d'apprentissage ça peut être une figure ça peut être une définition ça peut être un paragraphe donc ça a une géométrie euh, très très variable il faut que ce soit suffisamment fin mais pas trop fin je vais pas aller jusqu'à un mot parce qu'un mot ça n'a pas de sens je dirais par rapport à l'apprentissage mais voilà, c'est un objet qui va me permettre de discuter par rapport à mes difficultés, par exemple, d'apprentissage. Alors, ces objets d'apprentissage sont faits automatiquement, mais l'auteur peut contrôler, je dirais, je dirais, leur portée. Et tous les messages sont accrochés à un contexte systématiquement. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir comme type de message Eh bien, en tant qu'étudiant, je suis perdu, je n'arrive pas, je ne comprends pas, etc. Donc, je vais pouvoir appeler à l'aide, et la communauté va pouvoir me répondre et, et m'assister, je dirais, dans, dans mon besoin. Je peux très bien avoir à un moment donné une idée sur quelque chose, où j'imagine un raisonnement, mais je ne suis pas très sûr de moi, et, et donc euh, j'ai envie de demander à la communauté ce qu'elle en pense. Et donc je vais poster des messages pour exprimer, je dirais, mon idée, et la communauté pourra répondre, effectivement, de savoir si c'est une bonne idée, si je fais des erreurs, etc. Autre exemple de message... La, la ressource que j'ai, elle est certainement géniale, du meilleur auteur possible, ça c'est indiscutable. Mais pour moi, je ne comprends pas très bien un endroit. Et donc, je vais aller voir sur Internet s'il n'y a pas des choses qui sont mieux faites, pour moi en tout cas, euh, ailleurs. Et puis, effectivement, je vais peut-être trouver d'autres ressources. Alors, ces ressources, est-ce que je les garde pour moi ou est-ce que je vais les partager à, avec la communauté Et donc, je peux très bien poster, je dirais, l'existence d'une ressource sur le même concept, par exemple, ailleurs. Et je vais l'attacher évidemment au, au concept qui est dans le support de cours. Mais au-delà de l'acquisition de connaissances, on peut aussi parler de savoir-faire, de pratique. Et les personnes qui sont dans cette communauté, c'est certes des étudiants, certes l'enseignant, des auteurs, mais ça peut être aussi des professionnels, ça peut être des anciens élèves. Et donc, on, ils vont pouvoir aussi exprimer comment ils exploitent d'un point de vue pratique ce, ce genre de, de, de problématique. Alors, on peut avoir aussi euh, des, des explications. J'ai un schéma, je ne comprends pas très bien, je cherche... Et puis, d'un coup, je dis, ah ben oui, il faut penser à ça. Donc, il faut penser à quelque chose, et donc, du coup, je vais pouvoir expliquer ce qui me manquait et faire bénéficier de, de, de mon explication aux autres. Ou si je considère que le cours, il manque des aspects, ben, je vais pouvoir rajouter de l'information dans, dans, dans ma ressource. Je peux faire de la co-construction, etc. Donc, vous avez une petite image là, qui donne l'aspect graphique, je dirais, des messages, on y reviendra. Mais à chaque fois, ces messages doivent être toujours en rapport avec le contexte auquel ils sont rattachés. Ça, c'est extrêmement important. Alors, comment on va accéder au messages En fait, il va y avoir deux grands principes pour accéder au messages. Le premier parcours, c'est plutôt je suis guidé par la ressource, c'est-à-dire que je, je suis en train de, de lire la ressource, de la consulter, d'apprendre, et donc je, je choisis la structure, je dirais, proposée par l'auteur. Et donc, je vais voir les objets d'apprentissage qui sont les grains, quelque part, de, de l'auteur. Et à partir de, de, de ces grains, je vais voir s'il y a des messages qui ont été rattachés. Et s'il y a des messages, je vais pouvoir les consulter. Donc on va voir des marqueurs euh, régulièrement pour savoir s'il existe des messages. Est-ce qu'il y a des nouveaux messages que je n'ai pas lus depuis ma dernière visite euh, Et donc là, sur l'illustration, là, les petites pastilles, par exemple, sur le sommaire euh, en, en rouge avec un chiffre, ça indique le nombre de nouveaux messages que je n'ai pas encore lus à cet endroit. et Donc je vais pouvoir y retourner assez rapidement. Et puis sur l'image du fond, on voit un 2, ça remonte un objet d'apprentissage sur lequel il y a deux nouveaux messages depuis la dernière fois que je suis allé voir. Deuxième type de parcours, c'est non plus guidé par la ressource, mais ça va être plutôt guidé par les flux. Et donc on est un peu à la mode la Twitter, où les messages vont être classés du plus récent au, au plus ancien. Et euh, je vais pouvoir les voir au fur et à mesure. Ça va me permettre de suivre, je dirais, l'évolution, suivre éventuellement l'activité de, de, de camarades ou ce genre de choses. Et donc à partir d'un message... Je vais d'une part savoir à quelle ressource est rattaché cette, euh, ce message, c'est la petite icône en bas à droite de, de chacun des messages, mais si je clique dessus, ça va me ramener immédiatement à l'objet d'apprentissage, donc au contexte, et donc ça va me permettre de comprendre complètement et donner le sens, je dirais, du message. Alors Autre élément important également dans Perform, c'est la notion de rôle. Euh, donc Les rôles vont traduire quelque part le niveau d'implication de chacun dans le réseau social attaché à la ressource. Alors, le premier rôle, qui est le rôle standard, qui est le rôle de, de, de lecteur, correspond à quelqu'un qui n'est pas actif, c'est pas grave, il y en aura, c'est très bien, euh, qui va plutôt consommer, qui va regarder à la fois le, la ressource, mais à la fois la production de la communauté. Mais s'il commence à produire un petit peu, il va devenir participant. Donc il va pouvoir enrichir de régulièrement, ou en tout cas de temps en temps, euh, le, le réseau, et s'il le fait régulièrement, il va passer collaborateur, et collaborateur, il va pouvoir à présent structurer davantage la production et commencer à faire des liens avec des messages de personnes différentes ou d'endroits différents de, de, de la ressource. Donc il va enrichir quelque part la production des messages. Et puis un autre rôle après, quand on est vraiment très très impliqué, c'est le rôle d'animateur, on va dire, c'est quelque part c'est le community manager euh, qui va être capable de relancer, lancer des discussions, des débats, vraiment euh, impliquer le, les autres. Et puis il y a un autre rôle, mais qui lui est différent, qui ne, qui ne traduit pas sur le niveau d'implication dans le réseau social, mais qui euh, correspond à une maîtrise avérée du contenu, donc ce qu'on appelle expert, donc ça va être l'auteur, ça va être l'enseignant, mais ça peut être aussi des personnes euh, du monde professionnel, des personnes en tout cas, dont on est certain qu'ils maîtrisent le contenu. <rire> et donc tous ces rôles-là, eh bien, on a attaché des fonctionnalités particulières à chacun de ces rôles, et plus je vais monter dans les rôles, plus je vais déclencher de nouvelles fonctionnalités qui seront disponibles et je pourrai faire de plus en plus de choses. Alors, je reviens un petit peu sur les messages. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire sur les messages Quelles sont les actions disponibles Tout d'abord, bah, je vais pouvoir, évidemment, euh, rédiger un message attaché à un contexte, bien entendu. Je vais pouvoir aussi répondre à un message existant. Et en, en répondant, euh, les réponses vont être attachées au message initial, de façon à, à ce qu'on retrouve le sens. Je vais pouvoir tweeter euh, je dirais, euh, un message existant, parce que je trouve pertinent. Je vais pouvoir filtrer les messages. Par exemple, je veux voir tous les messages d'une ressource, je veux voir tous les messages qui ont un tag précis, je veux voir tous les messages d'une personne, etc. Alors, dans les réseaux sociaux, souvent, on aime bien indiquer si on aime, je dirais, telle ou telle ressource. Alors nous, on propose de juger l'utilité d'un message, et donc si j'estime je, qu'un message est utile, je vais lui accorder un point. Par contre, si j'estime qu'il n'est pas utile, je vais lui accorder moins un point. Donc on peut aussi, je dirais, accorder des points négatifs au message. À côté de ce, je dirais, de, de l'avis de la communauté, on va avoir aussi un, un jugement de la pertinence. savoir est-ce est que, effectivement, le message est pertinent On sait bien, peut-être que euh, la communauté a dit qu'il est génial ce message, mais c'est peut-être juste parce que ça fait rire tout le monde. Euh, par contre l'expert qui lui maîtrise le contenu va pouvoir accorder des médailles parce qu'il va dire ce contenu est de qualité. Euh, et donc c'est réservé évidemment à l'expert, tous les autres rôles ne peuvent pas le faire. Euh, pour taguer un message, eh euh, c'est réservé aux collaborateurs minimum et donc euh, collaborateurs, animateurs et aux autres. La suppression des messages est possible pour tout le monde, c'est-à-dire chacun peut supprimer ses propres messages Là-dessus, il n'y a pas de souci. Par contre, la suppression des messages de quelqu'un d'autre n'est accessible qu'à partir du rôle d'animateur, puisque ça commence à être le community manager. Bon, l'expert peut bien le faire aussi. Alors, comment on va gérer la, la communauté On va avoir plusieurs euh, mécanismes. On a ce qu'on appelle déjà des cercles d'amis à la Google+, hein, c'est exactement ce, ce, ce mode-là, euh, qui va permettre en fait, de contrôler la diffusion, c'est-à-dire que quand je vais émettre un message, je peux le rendre public, hein, c'est son statut par défaut, mais je peux dire non il ne va pas être public, je veux le réserver à un groupe d'amis et, et ici qu'on appelle euh, un cercle. Mais ça va me permettre de suivre aussi la production d'un groupe euh, puisque par les fonctions de filtrage, je peux voir eh bien, par exemple la production de, de mes copains de promo ou ce, ce genre de choses. Alors on va voir un cercle d'amis un peu particulier qui est ce qu'on appelle la classe qui est réservée euh, à l'expert en tout cas pour la création. Euh, qui permet à un, à un enseignant d'avoir un groupe particulier de ses vrais étudiants. Hein, parce que l'idée, c'est que les ressources vont être ouvertes, donc l'enseignant va pouvoir euh, bien voir qui sont ses vrais étudiants et qui sont les autres utilisateurs externes, et peut-être qu'il veut envoyer des messages particuliers à ses étudiants qu'il n'enverra pas à l'ensemble de la communauté. Et donc l'idée de la classe, c'est un cercle d'amis, si ce n'est que l'inscription est déléguée à chaque personne, parce qu'on ne voit pas un enseignant inscrire 300 personnes à la main, donc, il va créer la classe et ensuite, c'est chaque étudiant qui viendra rejoindre la classe. Alors, on a également des, des profils à partir desquels on va retrouver les messages de, de la personne. On va voir les succès qu'il a réussi, c'est-à-dire que les succès, ce sont des opérations qu'une qu personne est capable de faire. Euh, par exemple, on peut détecter automatiquement qu'une personne a réussi un message qui a entraîné un débat. Et à ce moment-là, bah, on va lui accorder un succès, une sorte de badge, quelque part. Et puis, on pourra voir également les ressources qu'il a, je dirais, sur ses appareils, les rôles qu'il a atteints pour chacune de ces ressources, puisque les rôles sont liés à chaque ressource. On peut être expert dans une ressource et être lecteur dans une autre, hein, bien entendu. Et puis, les scores, c'est-à-dire les points qui ont été accordés ici ou là. Alors, donc, dans Perform, en fait, on a un certain nombre de ressorts motivationnels pour essayer d'impliquer le plus possible les, les, les utilisateurs. Donc c'est déjà ben, la, le fait de pouvoir créer des messages, ça peut être motivant, notamment parce que les jeunes utilisent beaucoup les réseaux sociaux. C'est le fait d aussi d'avoir de plus en plus de fonctionnalités attachées au rôle qui me permettent de, de m'impliquer de, de plus en plus. C'est le fait d'avoir un réseau de contacts, et pas qu'un réseau de contacts sur Facebook, je dirais, mes copains, mais là, ça va être plutôt dans, dans, dans mon usage. Et c'est à la fois des contacts qui peuvent être des étudiants, mais aussi des professionnels en activité, etc. Autre aspect motivationnel, c'est d'avoir l'avis de la communauté sur ce qu'on fait, sur ce qu'on pense, euh, de façon à, à mieux progresser. La validation de, des experts, hein, si j'obtiens un message qui a obtenu une médaille d'or, par exemple, par un expert, eh c'est extrêmement valorisant pour moi. Et je vais pouvoir, euh, je dirais, le, le, par exemple, le signaler, puis on le verra notamment euh, sur, euh, sur le profil. Euh, et puis le fait d'avoir le profil, euh, je vais pouvoir... Euh, donc, euh, voir à la fois ce que font les autres, mais on va pouvoir voir un petit peu comment je me débrouille euh, dans, le, dans le réseau social. Et puis sur les aspects « je », sur chacune des actions, on peut obtenir des points positifs ou négatifs. Ils sont positifs si on va plutôt dans le bon sens de la construction du réseau, de l'apprentissage, etc. Par contre, si on se met à complètement à délirer, etc., on, on va perdre des points. Euh, et puis les points, plus j'ai progressé, plus je vais atteindre des rôles. Mais si je régresse dans mes points, je vais régresser dans les rôles, et si je régresse dans les rôles, je vais perdre des fonctionnalités. Euh, on va avoir aussi d'autres mécanismes, par exemple, qu'on appelle des défis, c'est-à-dire que les, les, les experts, et en particulier les enseignants, vont pouvoir lancer des défis. Ce sont des messages particuliers qui vont être limités dans le temps, et on va demander aux étudiants de faire une certaine action, et les étudiants vont pouvoir répondre je dirais, à ces défis. Les réponses sont cachées de la communauté tant que le défi n'est pas clos, parce qu'il ne faut pas que les copains effectivement copient sur le voisin. Euh, et l'enseignant le, va pouvoir dire ben, « Ce message, oui, tu as réussi le défi, non, tu l'as raté. » Et évidemment, ça va déclencher des points positifs ou négatifs dans les deux cas. Et quand l'enseignant va clore le défi, toutes les réponses seront visibles et tout le monde pourra en profiter. Et puis également les succès dont j'ai parlé auparavant. Donc, une petite démo qui va reprendre un petit peu tout ce que j'ai dit. Donc là, c'est l'écran de démarrage, en fait, euh, de, de l'application, là, sur iOS. Donc, quand on lance pour la première fois, eh bien, on peut s'authentifier. Donc ici, je vais m'authentifier avec, avec un compte. Alors, n'essayez pas ce compte et ce mot de passe. Hein. Évidemment, je vais changer immédiatement après la démo. Hein. Voilà, donc là, je vois que j'ai trois, trois ressources. Ma connexion a été réussie. On actualise les messages, parce qu'il y a pu y avoir des messages nouveaux qui me concernent depuis la dernière fois. Je vais aller sur le magasin en ligne. Donc là, je vois que j'ai quelques ressources. Je peux les classer par thème ou je peux les classer par établissement. Si j'en choisis une euh, en particulier, ici, IMSA, je vais avoir sa fiche descriptive. Et si elle m'intéresse, je peux la télécharger. Le fait de télécharger va se passer en tâche de fond. Je ne suis pas bloqué, je peux continuer. Et je vois que sur l'écran de départ, elle se télécharge tranquillement. Maintenant, je vais aller voir dans une ressource qui est ici le C2i. Hein, et donc, je peux naviguer ici euh, dans, la, dans les sommaires. Donc, On a choisi une, une présentation différente des sommaires que ce qu'on voit habituellement sur Scénario. Ça nous semblait plus efficace, notamment pour les petits écrans. Donc ici, j'ai un objet d'apprentissage avec deux messages qui, qui, qui sont qui là et un autre qui est avec quatre messages. Donc je vais les lire euh, ce, ce, les messages. Donc ici, je vois qu'en fait, il y a un message initial avec trois réponses et que j'ai déplié parce qu'on peut les, les masquer, les plier. Et puis, par exemple, là, je vais tweeter une, un message que je trouve pertinent. et Je vais utiliser mon compte Twitter, évidemment, pour le, pour le tweeter. Donc maintenant, je vais revenir en, en, en arrière. Euh, on peut passer aux pages suivantes, tout simplement en tournant les pages de façon assez euh, classique aujourd'hui. Et puis, par exemple, sur cette page, je vois que j'ai trois nouveaux messages qui sont attachés à la page écran, à la page scénario, et je vais aller, je vais aller les voir. Donc là, c'est pas sur l'objet d'apprentissage en particulier, c'est sur la totalité de la page. Et puis, le dernier message, je le trouve intéressant. Donc, je vais voter avec un geste, alors qu'on qu voit pas ici, mais on voit effectivement que je vote un vote positif. Et donc, il va passer de moins 1 à 0, puisque je rajoute donc plus 1 à ce qu'il avait avant. Ma ressource n'est pas encore rechargée. Je vais avoir une autre ici qui est une ressource optique de l'Université du Maine. Donc je vais naviguer. Hop Ma ressource est finie d'être téléchargée. Je vois que tout s'est bien passé. Mais bon, je continue. Et là, je vais aller voir, par exemple, euh, la généralisation. Et on voit les différents niveaux de sommaire. Donc je pourrais très bien remonter très rapidement l'ensemble des niveaux. Donc je vais rentrer maintenant dans euh, la page généralisation. Donc on va trouver des liens internes, comme on voit sur les différentes ressources scénarii, donc euh, évidemment, ça, ça s'affiche correctement. Je peux... Euh, là, j'ai encore un objet d'apprentissage, donc bien entendu, bah, je, vais, je vais aller, aller voir ce qu'il y a dedans. Je vais revenir à la page précédente par un tourné de la page. Si j'ai des, des, des images, je clique dessus, évidemment, j'ai un zoom pour mieux, mieux, mieux la, la, la voir. Et puis, euh, bon, pour l'instant, j'ai parlé beaucoup de messages, mais il faudra peut-être que j'en écrive. Et donc, euh, sur euh, la dernière chose, j'ai envie d'écrire un message, je vais cliquer dessus. Donc, euh, automatiquement, l'objet d'apprentissage qui, euh, qui, qui, qui incorpore le, le clic euh, va, euh, va être choisi. Et là, je peux rédiger mon message. Donc, il n'est pas très long, ça va aller assez vite. Voilà. Et maintenant je vais aller voir, euh, je vais cacher le clavier et puis je vais aller voir donc dans les options de, de publication. Et pour l'instant il est public, mais moi je veux euh, en fait sélectionner euh, uniquement un, un cercle et que je vais appeler voilà. Et donc mon message ne me sera visible uniquement par les personnes qui étaient dans ce cercle-là. Donc là je publie et tout le monde ne le verra pas, quelqu'un qui n'est pas dans le cercle ne verra pas ce message. -là. Donc évidemment, moi je, moi je le vois évidemment. Et je vois donc en bas, effectivement, il y a bien un message, c'est zéro, parce qu'en en fait, je l'ai lu, hein, comme je, je l'ai écrit, je l'ai forcément lu. Et là, c'est plutôt la, la vision transversale, donc le flux, où je vois tous les messages. Donc là, je vois un certain nombre de messages, les ressources qui sont attachées à droite. Je vais prendre celle sur la gestion de projet, l'icône verte, et je vois qu'il a été attaché, en fait, sur cette page écran. Et si je clique, effectivement, sur le message de cette page écran, je retrouve bien mon, mon message en question. Donc je vois bien le contexte dans lequel il a été posté. Euh, dernière petite chose, les profils. Donc là, je vais chercher quelqu'un que je connais, j'ai envie de voir son profil. Et bien, donc je peux voir son avatar, je peux aller lire ses messages, je peux voir ses succès. Typiquement, il a déjà réussi pas mal de succès, c'est toutes les icônes colorées, et toutes celles, par contre, où il y a un point d'interrogation, c'est tous les succès qu'il peut encore déclencher. Et on voit aussi les ressources qu'il a, donc là, une ressource au pays, c'est 2i, GDP, on voit les rôles qu'il a à chaque fois, dans un cas, il est expert, dans un cas, il est administrateur, dans le cas, est un cas, il est un, lecteur et, et les différents points. Donc voilà, rapidement, pour la petite démonstration. Alors, quels sont les, les intérêts, euh, je dirais, euh, à profiter de euh, Perform Alors, d'un point de vue ressources, euh, déjà, on pense que ça va euh, accroître la visibilité des ressources grâce au magasin en ligne, parce que je n'ai pas besoin de savoir où sont euh, les ressources, de savoir... Euh, l'URL, je, je viens pour une ressource, mais je vais en voir d'autres. Et le fait d'en voir d'autres, peut-être que finalement ça va m'intéresser, je vais pouvoir effectivement les télécharger. En plus, il y a un certain nombre de, de mécanismes qui, euh, qui vont contribuer à faire de la diffusion euh, virale, déjà de voir sur les profils quelles sont les ressources que les uns et les autres euh, ont téléchargées. Si je vois qu'un copain effectivement a telle chose, ben, je vais peut-être dire, « Tiens, lui, il a pris ça, pourquoi je ne le prendrais pas ?» On va voir aussi des systèmes de recommandation. Hein. je pourrais recommander à quelqu'un des ressources, enfin, alors, un certain nombre de, de mécanismes euh, qui existent ou qui vont exister également alors, du coup, comme on a une visibilité accrue et que c'est assez simple, je dirais, euh, à télécharger, eh bien, on va favoriser la réutilisation. Parce que ça, c'est un gros problème, je dirais, en France, et qu'on a beaucoup d'aides, je dirais, pour produire, mais euh, est-ce que les ressources qui ont été financées, est-ce qu'elles sont réutilisées énormément Ça, souvent, c'est la grande question qui fait mal. Euh, et donc, le fait de savoir, je dirais, que les ressources sont là, eh bien, et, et de les voir, je vais pouvoir, à mon avis, plus facilement les réutiliser par rapport au fait, si je les connaissais et puis, autre élément extrêmement important, c'est que nos supports deviennent dynamiques. Alors, dynamique dans quel sens euh, Effectivement, vu, euh, les ressources opales sont dynamiques dans le sens où il y a de la vidéo, il peut y avoir des quiz, il peut y avoir des choses comme ça. Par contre, une ressource, une fois qu'elle est euh, diffusée, publiée, elle est figée, elle n'évolue pas. Et là, par contre, on va avoir un enrichissement collectif hein, par la communauté, euh, et donc, quelque part, le, le document n'est plus figé, il devient complètement dynamique. Côté apprenant, parce que les apprenants, il ne faut surtout pas les oublier, euh, ça permet de relier les apprenants euh, entre eux, de façon à ce qu'ils aient des retours, dirais, euh, sur leur propre apprentissage. Et donc, on, on pense que ça va, évidemment, euh, enfin, ça va leur permettre d'avoir des apprentissages plus profonds, hein, plus, plus, plus longs, enfin, à plus long terme. Ils vont pouvoir bénéficier d'aide, ils vont pouvoir partager leurs connaissances, leurs savoir-faire, leurs pratiques, etc. Et donc, quelque part, on pourrait parler d'intelligence collective du réseau, euh, vu la variété des profils qui vont se greffer, je dirais, autour d'une ressource. On a certes, euh, je dirais, les, les étudiants, mais on peut avoir aussi euh, des collègues, je dirais, anciens chercheurs, on peut avoir des experts euh, du monde professionnel. Et donc, il va y avoir un échange de, ces, de, de différentes cultures qui va être euh, extrêmement euh, enrichissant. Alors, performe avec tous les mécanismes, je dirais, euh, que j'expliquais tout à l'heure. Euh, on va favoriser la motivation, en tout cas, au moins la participation dans, euh, dans l'écriture euh, des, des messages et donc devrait euh, améliorer, je dirais, l'apprentissage, parce que plus je vais m'impliquer à exprimer des choses sur, sur, le, sur les concepts, plus je vais euh, les, les maîtriser. Donc on est évidemment dans une utilisation en, en mobilité, c'est-à-dire que je peux commencer euh, avec un ordinateur quand je suis à l'université, je vais euh, prendre le train par exemple, ben je peux passer sur ma tablette ou sur mon smartphone, et il y a continuité euh, de service. Et puis il ne faut pas oublier également un public particulier, ce sont les anciens étudiants, euh, parce que donc, PERFORM permet de renforcer les liens entre les anciens étudiants et, et leur établissement euh, dans le sens où effectivement bah, les anciens étudiants l'année dernière ou les années avant ils étaient dans ce cours là mais euh, un certain nombre d'entre eux peuvent vouloir continuer à intervenir ils ont peut-être d'ailleurs changé de rôle peut-être que je les nommer experts parce qu'ils sont devenus professionnels du domaine, et donc il va y aura des échanges entre les étudiants et les anciens enfin, entre les étudiants, et, les anciens étudiants, et euh, en expliquant quel, quel est l'intérêt de voir tel ou tel concept, et en quoi ça sert par exemple dans, dans, la, dans la vie euh, des entreprises. Et puis on a aussi tout ce qui est la formation tout au long de la vie euh, des anciens étudiants, hein, parce qu'un étudiant il se forme effectivement au départ, mais il a besoin de se former tout au long de sa vie, et euh, souvent, il aimerait bien pouvoir suivre des formations de son établissement d'origine, mais il ne sait pas forcément comment le faire, il n'a pas forcément de visibilité, etc. Donc là, Perform permet tout à fait de faire ce genre de choses. Alors, côté auteur, bien côté auteur ça permet de mieux connaître les usages. Parce que euh, souvent, les auteurs disent « chouette, j'ai eu euh, 10 000 téléchargements, super » Qu'est-ce que ça veut dire On ne sait pas très bien. Est-ce que ces 10 000 personnes qui l'ont téléchargé, l'ont exploité énormément Ou est-ce qu'ils l'ont mis à la poubelle Ça, on ne sait pas. Et donc l'avantage du réseau social, c'est qu'on peut avoir des informations beaucoup plus riches sur, je dirais, euh, les ressources qu'on produit. Et en particulier, on peut voir combien de personnes l'utilisent réellement, parce que des gens qui produisent des messages, ben, c'est des gens qui l'utilisent. On peut savoir qui, c'est-à-dire quel est le, le profil, quelle est la nature de cette personne, sur quelle partie de la ressource euh, les messages vont plutôt être produits. Peut-être qu'il y a des parties qui ont, il n'y aura pas de sous de messages, mais il y a peut-être des parties par contre qui, où il y aura des, des, des vrais débats. À quel moment est-ce qu'il y a des moments de l'année où ça sert plus que d'autres Là aussi, on, on peut regarder. Quels sont les besoins de la communauté par rapport au domaine qui est traité dans la ressource Quels sont les points difficiles euh, Et tout ce qui est lien avec la vie professionnelle. Hein. Souvent, nos, nos étudiants euh, ne voient pas forcément l'intérêt de voir telle ou telle chose, parce qu'ils ne savent pas à quoi ça va servir, mais le fait d'avoir dans la communauté aussi des, des gens externes du monde de la vie de l'entreprise euh, va permettre d'enrichir de, de, ça. Alors, autre élément important, et qu'on qu néglige à mon avis euh, beaucoup trop, c'est la reconnaissance de l'auteur, hein, et en particulier dans le cas des anciens chercheurs, le, le côté euh, enseignant, n'est pas assez reconnu. Euh, et le fait d'avoir une communauté autour de lui à, va, euh, au moins pour ce public-là, reconnaître dirais, ses qualités, euh, je dirais, et, et, et l'intérêt. Et euh, donc l'auteur peut être tout à fait intéressé d'avoir une communauté autour de sa ressource, autour de son domaine, de façon, je dirais, à, à, à développer, on parlait de communauté hier au scénario, on est typiquement sur ce, ce, ce, genre, ce, ce genre de choses, euh, et, et nouer des contacts avec des personnes qu'il ne connaissait pas forcément avant, et, et ça pourrait très bien se, se traduire à terme par des contrats de recherche, par exemple. Alors, pour les, euh, pour les enseignants qui sont souvent aussi auteurs, mais là je vais regarder juste l'aspect plus enseignement, eh bien on peut avoir de nouvelles approches pédagogiques basées sur du social learning. C'est-à-dire qu'on va ouvrir nos cours au-delà, je dirais, du périmètre de la classe, au-delà du périmètre de notre établissement. Et tout cela avec un investissement qui est extrêmement léger et qui est sans aucune comparaison par rapport à ce que je parlais tout à l'heure sur les MOOC, où il faut vraiment parce que 6 mois de travail intensif pour pouvoir faire un MOOC. Euh, L'autre chose aussi importante, euh, parce que je peux produire rapidement, le réseau social, effectivement, peut être mis en place ça, très rapidement, parce que tout, tout est automatisé, mais qu'est-ce qu'il en est sur euh, l'animation eh bien, avec les rôles, en fait, on arrive à faire ressortir les leaders, je dirais, euh, sur, sur la communauté, sur le réseau social, et, et les rôles permettent au, à, à l'enseignant de s'appuyer sur ces leaders pour, je dirais, euh, animer. Alors... On a tout un tas de scénarios pédagogiques qui sont envisageables, je dirais, avec PERFORM. On peut faire de la classe inversée, par exemple. On peut faire des MOOC, également. Je vais donner juste quelques exemples de scénarios pédagogiques, mais il y en a, a d'autres. On peut prendre des scénarios basés sur les rôles. Par exemple, je vais prendre mes étudiants, je vais les je diviser en, en groupes. Je vais les diviser en groupes et je vais dire bah, « chaque groupe va s'intéresser à un chapitre particulier de, de, de mon support pédagogique » et devra, par exemple, jouer le rôle de collaborateur sur, sur, sur, sur, sa, sur, part, sa, pardon, sur sa partie. Évidemment, chacun doit alimenter autrement euh, en messages partout. Et donc, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il va devoir tisser des liens entre les différents messages, et donc, quelque part, d'avoir un, un méta-niveau où ils vont euh, enrichir la production des étudiants. Et donc, s'ils sont capables de, euh, je dirais, euh, de jouer ce rôle-là, euh, un, je vais pouvoir évaluer le, leur capacité euh, à le faire, les apprentissages vont être beaucoup plus profonds, etc. Et s'ils ont démontré leurs compétences sur une partie du cours, je sais qu'ils sont capables de le faire sur l'ensemble, et donc je vais pouvoir, je dirais, euh, mesurer, évaluer je dirais cette, cette activité et, et leur attribuer après une note, une lettre, cette pente d'établissement. Un autre scénario, c'est par exemple dire, eh bien, on va faire une comparaison critique avec les ressources externes, allez voir sur Internet tout ce qui existe, à droite, à gauche, sur les mêmes sujets que, que mon document, et vous allez attacher à chaque endroit euh, le, la, la référence externe, et dites en quoi elle est mieux, elle est moins bien, vous faites une analyse critique. Et, et donc l'évaluation va porter sur cette analyse critique. Et ce qui va être intéressant, c'est que pour, pour l'auteur enseignant, c'est qu'il va avoir une meilleure connaissance de ce qui existe, il va peut-être découvrir des choses qu'il n'avait pas identifiées jusqu'à présent, et, et ce travail, ce, ce matériau va être utilisable les années suivantes. Alors comment profiter euh, de PERFORM euh, alors, si je suis utilisateur euh, standard, ben, je vais pouvoir télécharger l'application, j'irai dans les mondes iOS et Android, sur les magasins en ligne de façon traditionnelle. En version web, eh j'irai sur le site euh, perform.fr qui va être créé d'un instant à l'autre. Ou si j'ai l'URL de, de la ressource, parce qu'on me l'a communiqué comme ça, je pourrai aussi y accéder. En version euh, donc, mobile, je télécharge les ressources. Je me crée une fois pour toutes un compte sur Perform et ensuite je peux produire le message, mais si je ne veux pas créer de compte, je peux tout à fait l'utiliser, consulter les messages existants, je ne pourrais juste pas produire moi-même, c'est tout. Alors, euh, comment produire des ressources pour Perform Eh bien, en fait, on est dans un, dans un modèle Opal, donc on a fait une dérivation en fait, euh, du modèle Opal. Euh, et on a également fait une extension, les deux sont, sont disponibles, de façon à ce que vous puissiez garder votre environnement de production habituel, il n'est pas question qu'on qu le change, et que vous puissiez euh, produire de façon autonome et de mettre en ligne de façon autonome. Il ne faut absolument pas passer par, par nous. Alors, euh, qu'est-ce que ce modèle et cette extension permettent de faire Tout d'abord, bah, de gérer les balises d'objets d'apprentissage sur lesquels on va venir greffer euh, nos, nos messages de réseaux sociaux. Ça va permettre de faire des générations. Donc là, vous avez une illustration des deux générateurs, un pour la version web et un pour les versions mobiles. C'est la même génération que ce soit un smartphone, tablette, iOS ou Android. Ça va permettre de faire des previews des rendus dans un navigateur web. Donc si vous avez une fenêtre qui n'est pas très large, à ce moment-là, vous allez voir la, le modèle smartphone. Si la fenêtre, vous l'agrandissez, vous allez passer au format tablette. Et donc, ça vous permet de contrôler tout de suite si, je le le document euh, semble correct et vous allez pouvoir faire des, avoir un formulaire de mise en ligne alors typiquement euh, c'est ce qu'on a ici alors derrière ce formulaire vous remarquez au passage j'irai le format tablette puisqu'on avait arrondi euh, la, la fenêtre et là en remplissant je dirais quelques champs automatiquement la ressource va être déclarée superforme et elle sera utilisable euh, elle peut être stockée cette ressource dans vos établissements c'est tout à fait possible ça pose pas de problème euh, puisque dans le formulaire, on va juste donner le chemin où elle est disponible. Par contre, si vous ne voulez pas ou vous ne pouvez pas euh, stocker chez vous, on peut faire un hébergement également euh, au niveau de PERFORM, et ça se fait immédiatement aussi. Enfin, ça se fait également dans, depuis Sénari pour simplifier les choses. Alors, je vais arriver à la, à la conclusion. Euh, donc, euh, ben PERFORM permet de faire de la formation par les pairs, du social learning, sans surcroît de travail, je dirais, pour les auteurs, pour les ingénieurs pédagogiques et les, les enseignants. Donc évidemment ça va progresser, on va avoir de nouvelles fonctionnalités comme l'amélioration du cloud, les statistiques pour les auteurs, etc. Nous sommes en train de, de démarrer une étude scientifique sur les apports à l'apprentissage, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'expérimentations qui démarrent avec des vrais enseignants, avec des vrais étudiants, et on va, ils vont prendre donc des stratégies pédagogiques sociales, et on va essayer d'observer scientifiquement ce qui se passe et quels sont, quels sont les apports. Et puis, euh, on souhaite qu'il y ait d'autres modèles euh, Copal qui soient concernés. En particulier, on va peut-être s'attaquer euh, au modèle Topaz, euh, très très prochainement. Mais si vous êtes euh, concepteur d'un modèle, euh, nous sommes ravis de collaborer avec vous pour voir comment on, on peut euh, adapter. Il n'y a, a pas grand-chose a priori à faire, euh, mais ça vous permettrait donc d'avoir du réseau social depuis euh, vos modèles. Alors, je ne pouvais pas venir aux rencontres scénaristes sans venir euh, les mains vides donc, ben, je vous apporte un petit cadeau. Euh, donc, je, je vous annonce que le modèle et l'extension euh, sont, euh, sont, sont, sont prêts. Ils seront mis en ligne le 6 septembre. Euh, donc, n'hésitez pas à les télécharger. Vous avez l'URL de téléchargement qui est ici. Et euh, dès aujourd'hui, si vous voulez... Euh, euh, expérimenter les lecteurs sur iOS, Android et au web, on peut vous donner accès à la version bêta, ça c'est tout à fait possible, il n'y a aucun souci là-dessus. Et la version 1 sortira officiellement en septembre 2013, donc septembre 2013, c'est plus très loin d'aujourd'hui. Alors, ben moi je vous invite à rejoindre Perform dès son ce lancement, c'est-à-dire à partir d'aujourd'hui, euh, que vous soyez auteur pour valoriser vos, vos ressources, euh, les rendre plus, plus visibles, que vous soyez développeur pour intégrer du réseau social dans, dans vos modèles, que vous soyez enseignant pour, euh, je dirais, euh, expérimenter des, des pratiques de, euh, pédagogiques sociales sans aller jusqu'à la forme extrême qui, qui est le MOOC. Si vous êtes apprenant, si apprenant bah, peut-être que vous serez plus motivant. Et si vous êtes ingénieur pédagogique, que vous pouvez utiliser Opal ou Opal Perform. Ça ne demande pas plus de travail, mais en plus, vous gagnez le réseau social. Donc, voilà, bah, en, en, le dernier mot, c'est bah, donner une dimension sociale à vos ressources scénarii. Et je suis prêt à répondre aux questions que vous allez me poser. Merci beaucoup Christian pour euh... Euh, pour cette présentation qui effectivement a, a mis un peu le focus là sur la partie euh, utilisation des ressources. Donc je crois que c'était super intéressant de ce point de vue. Alors malheureusement je t'ai laissé parler jusqu'au bout donc euh, et on va on va prendre cinq minutes à peu près. Quoi, tu moques, alors peut-être peut peut juste une chose, c'est euh, j'ai assez un de cartes de visite carte passer les prendre euh, et puis il y a un poster je également dehors. un poster, donc ce que ah je propose c'est qu'on prenne 5 minutes de questions et puis peut-être dans la foulée, que tu, ouais. si ça te va que tu te rendes à ton poster et que les gens qui souhaitent uh, continuer de discuter là-bas. Avec plaisir. Ouais. Okay. Euh, J'avais une question par rapport, à, admettre, par exemple je suis un auteur, je suis un enseignant, je fais mon contenu avec Opal, je le mets en ligne sur uh, Perform. Euh, il commence à y avoir de l'activité, des messages, des gens qui, qui disent « Ah bah tiens, là c'est pas bien expliqué, je comprends pas », et d'autres qui répondent, tout ça. Je vois ça, je dis « Ah ouais, en effet, j'ai pas bien expliqué, je vais changer mon contenu ». Comment ça se passe Est-ce que je le, ça se met à jour Est-ce que je peux le remettre à jour Parce que du coup, si je le mets à jour, les messages qu'il y avait sont plus valides. Euh, comment, ça, comment vous gérez, euh, vous gérez ça alors, il euh, y a déjà une, une réponse à court terme, on va dire, de la part de, de l'auteur, c'est déjà peut-être de rajouter des messages, je dirais, pour compléter l'information, hein, parce que souvent, ça va lui demander peut-être un peu de temps pour mettre à jour. Euh, une fois qu'il a mis à jour, euh, l'idée, c'est, euh, en fait, il va resoumettre et on doit garder, effectivement, je les messages attachés au même, euh, au même euh, objet d'apprentissage. Alors, effectivement, il y a la problématique de l'obsolescence, quelque part, des, des messages, hein, qui est une, une vraie question. Euh, donc, pour l'instant, ce qu'on qu va faire très, très rapidement, c'est de regarder, notamment, si le message est postérieur ou antérieur à la date de modification de l'objet d'apprentissage. Donc, s'il est plus récent que l'objet d'apprentissage, ça veut dire qu'il a toutes les chances d'être pertinent, il faut cas d'être à jour. S'il est plus ancien, eh bien, on mettra un indicateur comme quoi il est plus ancien. On va réfléchir de façon plus, plus en profondeur pour voir comment on peut faire mieux que ça. Euh, alors, certains enseignants voudront, enfin certains auteurs voudront peut-être dire bah celui-là je le valide, celui-là je ne le valide pas, etc. Mais ça demande peut-être un gros travail, donc je ne sais pas s'il faut aller vers ça. Euh, mais c'est un vrai problème qui, qui est identifié. Donc, on a une première réponse, je dirais, pour le démarrage, mais en tout cas, c'est identifié. C'est juste une question, je voudrais savoir pour euh, envoyer les messages, il faut avoir un compte Twitter ou pas Non. Non, donc euh, en fait, c'est complètement interne. L'application est autonome. L'application est autonome, oui, complètement. Il n'y a aucun réseau à s'inscrire. Non, non, un, en fait, un, il y a un moteur de réseau social qui est indépendant, qui est basé sur du ELG, mais ça, à la rigueur, on s'en moque complètement. Euh, mais si je veux tweeter, je peux retweeter. Et on rajoutera à terme aussi des, des, des, des renvois sur Google+, et Facebook également. Là, on l'a fait sur Twitter pour commencer, mais on fera de, vers d'autres réseaux. C'est aussi l'aspect... Euh, euh, diffusion virale. C'est-à-dire qu'il faut faire connaître sur les autres réseaux que ça existe également pour, pour ramener les gens dessus et, pour, et, et amener d'autres utilisateurs de vos ressources. J'avais une question qui était à peu près euh, du même acabit, c'est-à-dire euh, là, euh, je suppose que bon, tu es à, à la, la diffusion de l'outil. Euh, supposons que ça prenne, que toute la communauté ici euh, se se prennent au jeu, téléchargent et installent l'outil dans leurs établissements respectifs. Euh, le, le moteur de, de, de réseau social qui est certainement hébergé chez vous, euh, comment vous allez euh, accuser le coût de, de, toutes, les, de toutes les contributions Est-ce qu'il y a une possibilité d'héberger le réseau social Elg dans un établissement, etc. par exemple oui, c'est une question qui est, qui est naturelle et qu'on a, qu a identifiée. Donc il y a, il y a plusieurs pistes, soit aller vers un hébergeur qui, euh, qui, qui a des, des reins solides, hein, plus, plus que nos propres établissements, bien entendu. Mais euh, également, on envisage très sérieusement à créer une start-up, je dirais, pour, pour je dirais, gérer ces, ces, ces, notamment ces problèmes de montée en charge. Une question au niveau du, du modèle donc, euh, pour, pour savoir si j'ai bien, bien suivi, donc Opal Perform, c'est bien, c'est une dérivation euh, de, du modèle Opal oui. avec l'ajout d'objets euh, d'apprentissage. La compatibilité, euh, parce que j'ai pas regardé le modèle Opal Perform, quelqu'un qui produit du, du, du contenu avec Opal, comment il peut, le, comment il fait pour le, le rendre compatible Opal Perform Est-ce que c'est à quel niveau se, se joue l'unité d'apprentissage Alors, je vais laisser Maën répondre au via de Maen. Alors en théorie du coup avec le, le système de dérivation, euh, tout ce qui nous reste à faire là pour l'instant, pour être franc j'ai pris le modèle Opal, pour l'instant je l'ai repris et j'ai implémenté mes, mes primitives par dessus. Donc ce qui maintenant me reste à faire c'est vraiment faire effectivement une vraie dérivation avec du coup des, des règles de dérivation pour importer euh, le contenu Opal de base sur Opal Perform. La seule euh, différence qu'il y a vraiment entre les deux c'est cette primitive d'objet d'apprentissage qui, euh, qui, en soi, lors de la dérivation, ne sera pas, ne sera pas pris en charge puisque l'objet d'apprentissage, c'est l'auteur qui doit le mettre en place. Donc finalement, entre l'utilisation du modèle performe opale et opale normal l'auteur aura uniquement les, les objets d'apprentissage à définir. Il, il n'y aura pas d'autre... Peut-être un, un, un complément, peut-être, c'est d'une part, c'est qu'il y a la notion d'extension, donc les mécanismes d'extension de Scenari 4 permettent normalement d'assurer la, la compatibilité, ça c'est le premier élément et c'est aussi pour ça qu'on fait une, une extension. Et deuxième élément, euh, euh, si l'auteur n'a pas le temps, ne souhaite pas, enfin bref, ça, ça lui appartient de ne pas revoir quels sont les objets d'apprentissage, il y a une stratégie par défaut qui crée les objets d'apprentissage. En fait. Donc même à rigueur, si on ne veut pas passer de temps, je prends ma ressource, j'applique l'extension dessus, immédiatement je peux bénéficier du réseau social. Alors ce ne sera peut-être pas les objets d'apprentissage idéaux, mais en tout cas ça permettra de, de, de fonctionner. Bonjour, euh, voilà, je voulais savoir s'il était possible d'envisager une version locale en fait du réseau social, c'est-à-dire de le limiter aux usagers d'un établissement alors euh, un réseau social c'est forcément ouvert en général sinon ça ne s'appelle plus vraiment un réseau social ceci étant euh, ce qu'on prévoit de faire et ça devrait être fait assez rapidement c'est de permettre que certaines ressources soient limitées à un certain nombre d'utilisateurs et comme le réseau social est attaché à chaque ressource si je ne possède pas la ressource je ne vois pas les messages donc ça c'est des choses qui vont arriver c'est euh, pas très très dur à faire Il faut juste contrôler euh, qui peut télécharger quoi voilà. mais ça va venir euh, moi j'ai une question par rapport en fait à la synchronisation entre à la fois le contenu produit par Opal et alors tout ce qui est effectivement euh, réseaux sociaux, euh, messages. Donc les deux évoluent, euh, à quel moment on décide si l'auteur change son contenu de mettre à jour le contenu et à quel moment on décide de retirer des messages qui par exemple sont devenus obsolètes et qui va le faire surtout alors, ben, c'est l'auteur qui décide s'il veut mettre une nouvelle version. Hein. Nous, on n'intervient absolument pas là-dedans. Hein. Les mécanismes, c'est euh, l'auteur et son équipe euh, dans son institution. De, il utilise, je sais pas, soit il fait lui-même, soit il a un ingénieur pédagogique à sa disposition. Je ne sais pas comment ça s'organise dans, dans chaque établissement. Je crois qu'il y a différentes euh, possibilités. Mais c'est en tout cas, c'est à l'initiative de l'auteur que la ressource est mise à jour. Ça, c'est la première chose. Sur euh, le, euh, les marques d'obsolescence, euh, on va très rapidement euh, euh, mettre euh, cet indicateur euh, de, euh, entre autres, de dire que le message est antérieur à la nouvelle version de l'objet d'apprentissage. Et ce qu'on qu peut imaginer aussi, c'est, euh, par exemple, de demander à la communauté de dire, euh, pour les messages qui sont antérieurs à l'objet d'apprentissage, de juger si effectivement ils sont obsolètes ou pas obsolètes. Euh, c'est sans doute l'auteur qui serait le plus pertinent à le faire, mais je ne sais pas s'il faut aller dans cette voie-là, parce que euh, les enseignants auteurs, enfin l'auteur en général, je ne suis pas sûr qu'ils ont forcément le temps d'aller voir tous les messages, etc., mais on peut aussi s'appuyer sur les rôles, c'est-à-dire qu'il y a le rôle d'animateur, le rôle de collaborateur, ça aussi c'est des pistes très sérieuses, pour que ce soit l'animateur, enfin des étudiants, enfin en tout cas des, des membres de la communauté qui sont sur cette ressource, qui ont le, atteint le niveau d'animateur, qui peuvent faire ce travail aussi. Merci Christian, pour qu'on garde le temps de prendre un café, vu que la journée va être encore rude, euh, on clôt cette session, merci, euh, merci au public, et merci. puis encore une fois, vous pouvez prolonger les échanges euh, au poster avec...